Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Donc c'est un petit tuto où on va utiliser ici des effets chemin Alors euh, plusieurs en fait, notamment donc l'effet croquis, l'effet motif suivant un chemin et l'effet courbé. Euh, alors j'avais déjà fait des tutos qui peuvent ressembler à ça. Alors on va aller voir sur le site, j'avais appelé ça les... des effets de ligne et j'utilisais en fait euh, interpoler les, les sous-chemins. Donc là on va voir en fait une autre méthode pour en fait obtenir euh, des lignes comme ça. Donc je vais aller tout de suite dans fichier, nouveau. Alors comme d'habitude je vais euh, bah, tout de suite faire un fond en sélectionnant créer des rectangles et des carrés. Donc je clique, je glisse. Donc là j'ai rien du tout en termes de fond, donc je vais mettre un fond assez sombre, un hein, gris à 80% ici. Euh, je vérifie, là je suis à 50% d'opacité, donc je fais un petit clic droit, ou alors je clique gauche dedans et je tape la valeur 100, soit euh, clic droit et puis je sélectionne 100%, c'est-à-dire opaque. Alors je vais donner les bonnes valeurs maintenant à mon rectangle. Alors première chose, je vais le passer en x égale 0, y 0, et donc euh, je passe ça en pixels. Longueur 1920 et hauteur 1080. Voilà, je fais apparaître ici euh, les préférences du document. Shift-Ctrl-D. Redimensionner. Hop, je redimensionne. Je, je vais maintenant sélectionner l'outil euh, dégradé. Donc je clique là-dessus. Je vais dans fond et je clique sur dégradé radial. Voilà. Avec l'outil... Créer éditer des dégradés, donc je clique dessus, CTRL F1, et je vais mettre ici une couleur très sombre, euh, pourquoi pas un noir. Ouais, tout simplement. Je vais agrandir un petit peu là. Voilà, c'est parfait. Donc là, on a notre fond. J'en profite pour euh, renommer, ici, dans la fenêtre des calques, dans calque, ici, je vais renommer ce calque fond. Je valide, je le verrouille. Je crée un autre calque que je vais appeler illustration. Je valide. Et je vais tout simplement prendre un rectangle. Et faire un petit rectangle. Avec euh, sans fond. Donc pour enlever le fond, je clique euh, sur la croix. Et je vais mettre un contour blanc. Alors j'appuie sur Shift. Et je clique ici sur euh, le petit carré blanc. Pour avoir donc euh, un, petit, euh, un petit contour. Là on a un contour de, de 4. 4 pixels, ou 4 mm plutôt, ouais. euh, Je vais peut-être le réduire à 2, comme ceci. Et je convertis mon rectangle en objet chemin. Pour convertir un, un rectangle en objet chemin, il suffit juste de cliquer là-dessus. Le raccourci, c'est Shift-Ctrl-C. Voilà. Je peux m'amuser un petit peu à déplacer les nœuds. Ouais, c'est pas mal, comme ça. Euh, je vais maintenant faire apparaître, ici, les effets de chemin. Je vais cliquer sur le petit Plus. Et je vais tout de suite rajouter, donc, le croquis. Je fais add. Add ou ajouter. Hop, petit problème d'affichage. Et là, je vais mettre des valeurs à 0 ici. 0, voilà, 0, 0, tac. Presque dans toutes les valeurs. Ligne de construction, par contre, je vais en mettre plus. Je vais en mettre 200. Aléatoire, 0. Échelle, je vais mettre 100. Longueur 100 et variation 0. Alors là, on s'aperçoit qu'il bah, n'y a, a rien du tout qu'à changer. Par contre, si je me mets ici à cet endroit-là et je clique, je glisse, automatiquement, vous voyez, il y a des lignes qui se créent, tout simplement. Hop, c'est pareil pour euh, cet endroit-là. Voilà, et rapidement, j'obtiens un effet qui peut être assez intéressant. Alors là, c'est tout blanc, donc on voit pas trop. Euh, je vais peut-être augmenter l'échelle. Je vais mettre une échelle à 300 ici, 300 et maxi 300, voilà. Euh, je vais peut-être réduire l'épaisseur du contour, je vais passer ça à par exemple euh, 0,25 Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus fin donc voilà euh, donc vous voyez rapidement on, on peut obtenir euh, des formes géométriques qui peuvent être assez intéressantes on peut masquer ici l'effet croquis pour éventuellement euh, venir juste euh, retravailler les lignes voire rajouter des nœuds donc ce qui va nous faire autant de lignes en plus Hop. Alors, peut-être pas forcément des lignes en plus, parce que oui, j'ai mis en fait le nombre de lignes à 200. Hein. Mais par contre, ça nous permet d'avoir des points que l'on peut déplacer, déplacer pardon, plus facilement. Voilà. Donc pour enrichir un petit peu cette illustration, euh, on peut rajouter en fait un effet de chemin. Euh, plutôt un motif suivant chemin. Voilà, je vais ajouter. Et on va mettre un, un petit cercle qui va donc nous servir de, de motif. Donc un cercle vraiment tout simple, qu'on va convertir bien sûr en objet chemin. Je suis peut-être aller un peu vite. Donc je refais un cercle ici, je clique sur l'outil « Créer des cercles et des ellipses ». Je clique, je glisse en appuyant sur « CTRL pour avoir un cercle parfait. Voilà, je vais mettre un, un petit cercle comme ceci. Je le convertis grâce à l'outil « Éditer les nœuds ». Donc comme on a vu tout à l'heure, c'est « Shift-Ctrl-C ». Voilà. Je vais couper cet objet, c'est-à-dire je vais le mettre dans la mémoire de l'ordinateur. « Édition couper. Voilà. Et je vais sélectionner ici cette forme, et je vais coller donc le motif, c'est-à-dire le petit cercle, sur mon motif suivant un chemin. C'est-à-dire il faut que je clique sur cet objet. Voilà. Et on voit qu'il y a une épaisseur qui a été créée. Maintenant, si j'active ici le croquis, on voit ce que ça donne. Alors on peut s'amuser à déplacer, par exemple, cette forme-là, à la mettre au-dessus du croquis. Et là, ça va encore changer l'aspect. Alors c'est peut-être pas flagrant. Parce que euh, ici, il faut que je donne en fait un fond à mon motif. Donc, bah, je vais mettre un fond blanc, tac. Et par contre, je vais supprimer le contour. Alors, il y a quelques artefacts qui sont un peu embêtants là. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que ça vient de ma version d'Inkscape qui crée un petit peu ces bugs-là. Bon, c'est pas très gênant. Voilà, ça disparaît lorsque on rend les, les, nœuds, euh, les nœuds doux. Alors pour rendre un undo, il suffit de cliquer là-dessus. Et à ce moment-là, voilà, on n'a plus les artefacts. Euh, voilà, je vais maintenant réactiver ici euh, l'effet croquis. Et ça ne marche pas du tout. Donc, mauvaise idée. On va laisser ça en bas alors. Oui, c'est mieux. <rire> Par contre, on voit, ne on voit plus rien du tout parce que l'épaisseur, je pense, euh, de mon motif suivant un chemin est beaucoup trop important. Donc on va réduire la largeur. On va mettre ça à 0,25. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc l'avantage d'utiliser ça, c'est qu'on a en fait euh, des traits qui sont plus épais ici et plus fins à la fin. On va réduire peut-être encore à 0,20. Allez. Voilà, c'est pas mal. Je vais peut-être agrandir le fond. Donc je vais verrouiller mon calque illustration, déverrouiller mon fond. Et je vais pouvoir comme ça agrandir mon fond pour qu'on puisse bien travailler. Voilà, comme ceci. Je verrouille mon fond et je déverrouille mon, mon calque illustration. Euh, ce que je vais faire, par contre, je vais rajouter de la couleur, parce que je trouve que c'est assez sympa de rajouter une couleur euh, un petit peu arc-en-ciel. Donc je fais une petite recherche ici. Je prends une licence euh, domaine public. Voilà, puis je vais prendre euh, ben, ces couleurs-là. Ouais, celle-là, tac. Donc c'est PixBay. Si je clique dessus, voilà. Donc clic droit copier l'image et je vais la coller ici au niveau de mon illustration, juste à côté, coller. Je vais faire un petit rectangle de sélection, Hop. comme ceci, avec l'outil pipette ou F7, je vais récupérer donc la couleur rouge. Je vais maintenant sélectionner l'outil créer, éditer des dégradés, donc je clique dessus, je me mets sur mon rectangle, je clique, je glisse, en appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Euh, je vais sélectionner la couleur de fin, c'est-à-dire le violet grâce à la pipette donc F7, hop, puis je sélectionne la pipette. Je vais rajouter des, des couleurs intermédiaires donc pour cela, je resélectionne mon outil euh, créer et éditer des dégradés, Ctrl F1 et je vais faire donc 1 2 3 4 5, cinq petites cinq euh, petits points de couleur, 1 2 3 4, il m'en manque un 5. Et avec l'outil euh, F7, je récupère le bleu ici. Je me mets sur celui-là, je récupère le vert. Je vais maintenant récupérer la couleur jaune. Et ici, la couleur orange. Donc je crois que j'en ai fait un de trop. C'est pas grave. Je resélectionne outil créer éditer les dégradés. Et si je clique dessus, voilà, alors c le raccourci c'est je crois. Donc CTRL. Et je clique sur la couleur et elle disparaît. Alors CTRL-SHIFT, pardon. Décidément. Euh, c'était CTRL-ALT, je recommence. Alors CTRL-ALT et on clique sur la couleur. Voilà, on va disposer ça de façon un petit peu plus harmonieuse. Donc on pourrait rentrer des valeurs très précises. Hein. Ici on a la possibilité de vraiment de rentrer de, des bonnes valeurs. Je vais faire ça à peu près comme ceci. Voilà, on va dire que c'est bon. Donc je vais placer cette couleur sur le côté. Je peux maintenant... Su Alors... Alors la couleur n'a pas suivi euh, mon rectangle parce que j'ai désactivé ici les options. Donc si je clique sur cette option et que je déplace mon rectangle et que je relâche, ça n'a pas fonctionné, ça devait être celle-là. Oui, c'est déplacer les dégradés, voilà. Donc hop, à ce moment-là, c'est bon. Je peux supprimer ce drapeau là, tac. Je peux sélectionner cet objet. Je clique ici sur mon outil Créer, éditer les dégradés. Alors c'est CTRL F1 ou G aussi et je vais choisir ici mon dégradé. Hop Voilà, je déplace les petites poignées, et on obtient notre petite figure géométrique. Alors on va aller un tout petit peu plus loin, je vais créer donc un nouveau calque que je vais appeler illustration 2. Je vais dupliquer cet objet, CTRL-D, je vais le coller donc sur mon calque illustration, je vais masquer celui-là d'abord, voilà, je mets bien sur le calque illustration 2 et je fais édition, coller sur place, CTRL-ALT-V. Ça n'a pas marché. Alors je copie, édition copier, Je masque, je me mets sur le calque 2, édition coller sur place, et ça devrait être bon. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, je vais séparer tout ça. Je vais dans éditer les nœuds. Ah oui, juste une dernière chose, j'ai failli oublier. On peut encore bien sûr rajouter un effet de chemin. Alors je vais rajouter l'effet de chemin euh, courbé. Hop, et je peux maintenant, en cliquant là-dessus, m'amuser à courber cette forme. Vous voyez. Donc là, c'est une possibilité en plus. Donc ça c'est vraiment sympa aussi. On a comme ça la possibilité d'empiler énormément d'effets chemin. Bon, il faut une machine assez puissante. Hein, parce que ça prend, je pense, pas mal de ressources. Mais on a comme ça la possibilité d'avoir, voilà. Et on peut visiblement réduire ou augmenter la taille de notre objet. Grâce à ce petit, euh, ce petit rond blanc. Qui correspond en fait à la, à la largeur. Voilà. Alors, ceci étant fait, je vais donc convertir cet objet en chemin. Et je vais maintenant aller dans le chemin et je vais faire tut tut tut tut, séparer. Alors là, ça risque d'être un peu long parce qu'il va devoir sûrement... Ah non, c'est bon. Euh, et en faisant ça, je peux maintenant appliquer une opacité à l'ensemble de ces objets. Je vais mettre par exemple 50%, ce qui nous permet d'avoir en fait ces, ces petits effets de transparence qui peuvent être assez sympas.